Pour sauvegarder un barème dans Tease, il suffit d'aller dans un devoir où il y a déjà une grille. Donc, j'ouvre mon devoir, je fais « Modifier mon devoir ». Et dans celui-ci, j'avais déjà une grille sur laquelle je peux cliquer. Et une fois cette grille euh, apparue, je peux la sauvegarder au format euh, CSV. Donc, euh, je clique sur « Sauvegarder ». J'enregistre tout simplement sur mon disque dur et je pourrais ensuite déposer ce fichier.